Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, surtout les nouvelles mamans ou les futures mamans. Euh, donc aujourd'hui dans cette vidéo euh, je vous ai préparé un top 10 on va dire bon c'est pas un classement mais je vous ai euh, j'ai sélectionné les meilleurs articles puriculture, euh, des articles spécial bébé qui m'ont énormément facilité la vie et que, voilà, que j'ai utilisé pendant très longtemps qui, qui ont vraiment changé ma vie de maman. Donc aujourd'hui je vous les montre, si vous aimez bien la vidéo et vous aurez aimé euh, et vous voulez voir euh, un épisode des flops, des articles que j'ai achetés et que j'ai jamais utilisés, qui m'ont pas du tout servi, dites-le moi en commentaire. Donc on commence tout de suite. Alors premier article ou premier produit euh, duquel je ne m'en passe jamais, jamais, jamais. Euh, C'est-à-dire que je l'ai utilisé euh, dès la naissance de ma fille Cyrine. Je ne sais plus comment j'ai connu ce produit, sûrement grâce aux réseaux sociaux. Et donc euh, depuis je m'en passe plus, j'utilise au quotidien pour mes deux fixes soit pour sirène, pour nous, pour hydrater, pour, pour pas mal de choses. J'utilise même pour nettoyer euh, mes, euh, mes, mes, mes chaises euh, en simili-cuir, c'est un truc énorme. C'est du euh, liniment oléocalcaire. C'est quoi le liniment pour celles qui ne savent pas ce que c'est alors euh, c'est euh, un produit à base d'huile d'olive, il est 100% naturel euh, ou du moins ce qui est marqué ici c'est 99,8% euh, d'ingrédients naturels, vous pouvez le fabriquer à la maison. Euh, en utilisant de l'eau de chaud avec de l'huile d'olive et en mixant le tout, mais j'ai entendu dire que c'est mieux d'acheter comme ça parce que c'est stabilisé. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais voilà. Donc euh, moi, je prends celui des laboratoires Gilbert, mais ça existe dans plusieurs marques. Euh, je sais qu'ici en Belgique, ils ne connaissent pas. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment drôle. Donc j'ai posé la question à beaucoup de mamans ici en Belgique ou... Où... Euh, à la crèche, euh, là où il y, y avait Sérine ou encore là où il y a ma, ma fille Nour, ils ne connaissent pas du tout et pourtant c'est un produit naturel pour euh, nettoyer euh, les fesses de bébé, pour, euh, pour la toilette de bébé euh, en général ou encore même pour hydrater le corps, pourquoi pas. Donc euh, moi j'utilise ça pour mes deux filles et franchement je ne m'en passe jamais J'adore ce produit, il est juste magnifique Donc vous pouvez l'avoir sur internet pour pas cher Et pour les filles qui habitent en Algérie Je vous signale qu'il est disponible aussi en Algérie Peut-être qu'il n'est pas très très connu Mais si vous allez en pharmacie, en grande pharmacie Qui, sont, qui ramène des produits de, de l'étranger Donc vous, vous allez... Parce que moi personnellement j'en ai trouvé euh, l'année passée quand j'étais en vacances en été Donc il me le fallait absolument pour ma fille qui avait une sorte d'allergie à cause de l'humidité et de la chaleur Qui ne supportait pas, qu'il y avait des, des plaques et des boutons partout Et euh, ce que j'avais pris avec moi n'avait pas suffi Donc euh, j'étais en pharmacie et voilà, on, on l'a je l'ai acheté et, euh, et euh, je lui ai mis sur, sur le corps Par contre celui en pharmacie en Algérie c'est pas la même marque, c'est pas... C'est pas le même, c'est pas la même marque Gilbert, c'est une autre marque mais franchement il est made in France, euh, franchement rien à dire, top. Deuxième article dont j'aimerais énormément vous parler aujourd'hui, c'est l'écharpe de portage. Donc euh, celle-là, elle, voilà, elle est pliée, voici comment elle se présente, donc ça c'est ce que vous allez avoir sur le ventre. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo détaillée sur ce produit-là, mais je vais vous dire ça en général. Donc, c'est quoi l'écharpe de portage C'est une écharpe que vous allez enfiler et mettre bébé dedans, comme style sac-kangourou. Euh, et franchement, ça, c'est. Pour moi, c'est une... une invention extraordinaire. Euh, je vais vous dire pourquoi Surtout si vous avez un bébé qui a euh, des problèmes de reflux Donc euh, mes, mes deux filles Que ce soit Cyrine ou bien Nour, Elles ont eu des problèmes de reflux à la naissance Donc euh, chaque fois que je les couchais pour leur sieste etc., Elles commençaient à, à se réveiller à tirer la langue Et je sentais que voilà J'avais compris que c'était le problème de, du reflux Donc euh, avec Cyrine euh, J'avais déjà une écharpe de portage Mais elle était pas la qualité n'était pas pas, je sais pas, elle était pas stretch Voilà, elle était pas élastique Et donc du coup quand je mettais ma fille Elle n'appréciait pas, elle n'acceptait pas Elle n'aimait pas trop, elle râlait et tout Donc j'ai laissé tomber, puis avec Nour Je me suis dit, allez, je vais me prendre la meilleure sur le marché Et je peux vous dire que cette marque là Qui s'appelle Je Porte Mon Bébé Que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin Puriculture euh, Pour, euh, je ne je me rappelle plus du prix Donc j'ai été... Euh, ma fille elle avait une semaine à peu près j'avais remarqué qu'il me la fallait vraiment donc euh, j'ai filé au magasin je l'ai pris et je peux vous dire qu'elle dormait comme pas possible euh, dans cette euh, dans cette écharpe de portage et je, je dois vous dire qu'elle est née en mois de mai il faisait chaud et même si elle était épaisse même si le, le tissu est vraiment épais mais euh, voilà elle était, elle était bien dedans, j'avais pas l'impression qu'elle transpirait <rire> Alhamdulillah. Je disais. Donc j'avais pas l'impression qu'elle transpirait ou qu'elle était mal à l'aise. Elle était très très bien dedans. Elle dormait super bien. Et puis, euh, le fait d'avoir cette position comme ça, qu'elle était debout, donc euh, elle n'avait presque pas de reflux. Elle faisait ses siestes tranquillement. Et moi, ça me permettait aussi de la rassurer, d'être près d'elle et euh, d'avoir les mains libres en même temps. Donc je pouvais aussi faire plusieurs tâches ménagères. Je, pour vous dire, je passais même l'aspirateur alors qu'elle dormait dedans. Elle adorait dormir quand il y avait beaucoup de bruit. Donc euh, voilà, c'était... Donc euh, voilà, c'est vraiment un truc magique que je vous recommande énormément, surtout, surtout si votre enfant souffre de refus. Troisième article, c'est le fameux, le fameux thermo. Alors celui-là, je l'ai acheté à Action, c'est de la marque Tefal, je l'ai eu pour 7 euros ou 7 euros et quelques. Et c'est une très très bonne marque. Ça garde l'eau chaude euh, jusqu'à 12 heures, je crois, et l'eau froide euh, pareil. Attendez, c'est marqué. Alors... L'eau chaude jusqu'à 12h et l'eau froide jusqu'à 24h, garantie 5 ans, fabriquée en Allemagne. Euh, ça c'est 1 litre, donc euh, voilà, il dure super longtemps, d'ailleurs il dure encore. Bon, je l'utilise pas actuellement mais je l'ai utilisé pendant très très longtemps parce qu'en fait ma fille ne faisait pas ses ce, nuits et elle se réveillait pour le lait et ça c'est magique. Quand vous êtes gazé, donc moi dans ma chambre, je prenais avec moi un petit plateau avec de l'eau chaude, un biberon propre et des dosettes de lait. Et puis quand elle se réveillait la nuit, donc moi je faisais rapidement, je changeais sa couche et le papa préparait rapidement le biberon et c'était vraiment nickel. Donc vous faites bouillir de l'eau, vous la mettez... Euh, dans le thermo et puis voilà quand bébé réclame son vibrant son vous ne tardez pas à lui donner et surtout la nuit parce que si vous tardez ça commence à pleurer et quand ça commence à pleurer c'est dur de refaire dormir après donc euh, dès que je voyais qu'elle bougeait un petit peu qu'elle <rire> qu commençait un peu à, à, à bouffer ses mains je comprenais qu'elle avait très faim et euh, je préparais rapidement le lait donc euh, voilà je pense que ça c'est une des choses qui sont vraiment c'est un must have quand vous êtes une nouvelle maman alors, un des articles dont Je ne m'en passe quasiment jamais. Donc, j'ai fait l'erreur de ne pas l'avoir quand j'avais Cyrine. Euh, Cyrine, de toute façon, elle n'aimait pas être émaillotée, elle n'aimait pas être portée dans, un, euh, dans une écharpe de portage. Elle n'aimait pas, quoi. Elle, elle, elle aimait bien se sentir libre. Euh, mais le problème, c'est que la nuit, quand elle dormait, euh, elle, se, elle, se, elle, elle se découvrait trop et Franchement, se réveiller plusieurs fois la nuit pour la couvrir, c'était juste pas possible. C'était limite fatigant elle a fait ça jusqu'à ses 4-5 ans. C'est juste là maintenant, les derniers mois, qu'elle a commencé à se réveiller toute seule et à se couvrir toute seule. Et limite, parfois, je dois me réveiller pour la couvrir. Et donc, avec bébé Nour, j'ai fait le choix de lui mettre une gigoteuse. Et je dois vous dire que les gigoteuses, c'est la plus belle invention qui ait jamais existé pour que bébé puisse s'endormir bien au chaud sans que maman se réveille pour checker la nuit, pour couvrir etc donc je trouve que c'est une invention vraiment magnifique euh, plusieurs marques existent, plusieurs types de tissus etc il y a des indices de chaleur donc euh, vous pouvez vous renseigner sur internet pour comprendre comment ça fonctionne euh, mais je dois vous dire que moi celle là ça s'appelle, c'est de la marque Little Dutch petit, euh, petit hollandais, Little Dutch et euh, c'est une... Euh, je trouve que la marque est vraiment top, c'est très très bien fait euh, par rapport... Euh, parce que j'en ai pris aussi euh, 3 ou 4 autres marques, par rapport à celles qui se vendent à Orchestra, donc la fermeture éclair n'a pas tenu longtemps, ce n'est pas une très très bonne marque, mais ça tenait chaud, le tissu était bien, etc. Et ce qui est bien avec celle-là, c'est que c'est marqué euh, 90 cm, alors que celle qui se vendait, la taille 2 qui se vendait euh, à Orchestra, c'était du 85, alors que la taille 2 chez Little Dutch, c'est 90 et donc du coup bébé est beaucoup plus à l'aise, c'est encore plus long. Et euh, c'est ma magnifique, c'est nickel pour taille 2. Après je ne sais pas quand est-ce que peut-être euh, l'automne prochain, vers le mois de septembre, en charles, on va passer à taille 3 si ça existe. Sinon on verra s'il si existe d'autres marques avec des tailles un peu plus grandes. Mais ça c'est vraiment nickel pour être sûr que bébé peut dormir tranquillement la nuit sans que je vienne euh, le couvrir ou le réveiller... Euh, euh, en faisant un petit geste ou quoi que ce soit. Et moi aussi, je dors très très bien, alhamdoulilah. Donc, je vous recommande 10 000% les gigoteuses. Apprenez à votre enfant à le mettre euh, dès les premières, les premières semaines. Parce que si vous laissez après, ce sera pas évident. Donc, euh, commencez très tôt. Et euh, voilà, ça se passe très très bien. Même à la sieste, quand, quand il lui enfile une gigoteuse pour la sieste. Euh, même, pour la, même à la crèche, quand il lui met une gigoteuse... Pour sa sieste donc euh, elle voit pas d'inconvénient parce qu'elle est déjà habituée voilà alors un des articles dont je peux pas du tout m'en passer alors je ne peux pas imaginer ma vie de maman sans le fameux babyphone alors vous étiez nombreuses à me poser la question sur quelle marque j'utilise donc ça c'est le deuxième que j'ai eu le premier c'était euh, le modèle qui est sorti juste avant celui là euh, de chez philips avent très très bonne marque euh, mais malheureusement, il est tombé, il s'est cassé, il s'est fissuré ici, et donc euh, du coup, euh, j'avais du mal à le charger, il ne se chargeait plus. Donc euh, j'ai dû acheter un deuxième. C'est vrai que ça coûte cher, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un investissement, un investissement qui, vaut qui vaut vraiment le coup. Donc euh, celui-là, c'est un Philips A20. Je vous mettrai la référence euh, c'est le SCD843. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous voulez vous le procurer Donc faites attention parce qu'il existe plusieurs références Certaines ont un écran un peu plus petit Donc celui-là c'est le dernier et c'est l'écran le plus grand Et même la qualité d'image est topissime Donc je vais essayer de l'allumer pour vous montrer un peu Donc ça s'allume et c'est marqué Philips Avent comme ceci Il effectue la connexion avec la caméra qui est dans la chambre Et là on peut voir... Euh, on peut voir, c'est marqué mode vidéo On peut voir la batterie Et on peut voir aussi euh, Combien de degrés il fait dans la chambre de bébé Donc ici c'est marqué 19 degrés Et c'est vraiment l'idéal On n'aime pas quand la chambre elle est trop chaude le bébé a du mal à dormir Et puis euh, ici vous pouvez régler la luminosité de l'écran Vous pouvez régler le volume aussi Vous pouvez choisir une petite berceuse pour enfant, pour qu'il l'entende dans sa chambre, pour le rassurer le temps que vous alliez le voir. Vous pouvez aussi parler avec bébé en appuyant sur le petit bouton du micro ici. Enfin, il y a beaucoup de, de choses à faire avec, euh, avec ce, avec ce Babyphone et franchement, il est topissime. Je vous le recommande à 10 000%. Euh, vous pouvez mettre votre argent dessus sans aucune hésitation. Alors, comme je vous ai dit, je vous montre les choses sans, sans classement ou quoi que ce soit. C'est juste parce que euh, voilà, je ne peux pas les classer parce que chaque chose, elle est, elle est spécifique à telle ou telle tâche. Euh, mais bon, là je vais passer au baby cook. Alors celui-là, je l'avais pris à la naissance, pas, pas à la naissance de Cyril, mais quand elle a commencé à manger la diversification alimentaire. Et je dois vous avouer que le baby cook euh, vous fait gagner beaucoup de temps et vous êtes sûr au moins que vous avez bien cuit les légumes pour votre enfant à la vapeur. Euh, ce qui est très bien, puissant à la vapeur, vapeur c'est la meilleure Et puis aussi vous êtes sûr que c'est ses ustensiles propres à lui Donc pas besoin de mélanger avec les ustensiles de cuisine ou d'utiliser de l'aluminium etc Donc un baby cook sans BPA euh, c'est... Attendez je vais mettre ça en mode silencieux parce que là c'est énervant donc comme je vous disais, le cook sans BPA, vous êtes sûr que c'est des ustensiles à bébé, propre à lui. Donc euh, c'est plus hygiénique et puis ça vous fait gagner beaucoup de temps. Euh, Cuissant à, à la vapeur, c'est la meilleure euh, qui, qui existe, donc euh, vous pouvez rajouter après un tout petit peu de gras comme de l'huile d'olive ou quelque chose comme ça. Et puis euh, avec ça, donc moi je faisais entre 2 à 3 pots, ça dépend de la quantité que bébé mange. Et vous pouvez euh, réserver les restes dans des petits pots euh, que, vous, que vous mettez au congélateur. Donc les petits pots maintenant existent dans plein de marques. Mais les Baby Cook, je pense que c'est une invention ingénieuse. Euh, vous pouvez foncer les yeux fermés, cuisson à la vapeur et ça mixe. Je sais que maintenant, il existe des modèles incroyables de Baby Cook. Euh, vous pouvez trouver dans plusieurs marques, plusieurs modèles, plus grands, plus sophistiqués, euh, avec deux contenants... enfin. Vous pouvez en trouver partout, mais c'est quelque chose qu'il vous faut absolument si vous voulez que ça vous facilite la vie pour préparer à manger pour bébé. Alors maintenant, côté sortie, j'ai deux articles à vous montrer. Si vous habitez dans un endroit froid, il vous faut absolument, absolument une combi-pilote. Je pense que c'est quelque chose de... c'est juste incroyable. Donc vous mettez bébé dedans, une combi-pilote comme ceci, donc celle-là je l'ai eue à tape à l'œil. Euh, bébé est très à l'aise Qu'il qu qu marche ou qu'il soit dans sa poussette Vous êtes sûr que Bébé est bien au chaud Donc celle-là comme je vous ai dit Je l'ai eu à tape à l'œil. Euh, je mettais ma fille dedans avec son pyjama Je lui ai enfilé le combi pilote rapidement Pour aller chercher sa soeur à l'école et ça me faisait gagner un temps fou, pas besoin de changer de pantalon, etc. Et puis aussi, parfois, quand on allait marcher au parc, euh, même s'il fait froid, c'est bien de prendre de l'air, mais il faut bien se couvrir. Donc, des pilotes comme ça, c'est meilleur, c'est beaucoup mieux qu'une un, qu doudoune ou un manteau. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande à 10 000%. Surtout si vous ne voulez pas garder bébé dans sa poussette avec... Euh, avec une chancelière, bébé a besoin de, de bouger, de marcher, de découvrir les choses par lui-même, euh, tout en restant bien couvert, bien au chaud quand il fait froid. Donc, euh, je pense que la meilleure idée est de mettre une pilote dans laquelle bébé se sentira beaucoup plus à l'aise et pourra bouger, aller vers les choses, s'amuser, courir, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Puis, il y a aussi le sac allongé. Alors, si vous vous rappelez mes débuts sur YouTube, euh, quand j'étais... Euh, pas mes débuts, mais quand je vous parlais de ma liste de naissance, etc., je vous ai parlé du sac allongé et je vous ai dit que celui que j'avais acheté de chez Baby Move, je crois, c'était le meilleur, etc. C'est vrai qu'il est très très bien, qu'il était excellent. Ensuite, il y a une, une compagnie qui m'a envoyé euh, celui-ci il y a très longtemps. Ils l'ont envoyé avant la naissance de nous, Donc, je l'ai utilisé pour Cyrine. Puis avec nous, j'ai jamais eu le temps de vous le montrer, je vous avoue, c'est juste maintenant que je vous le montre. Donc ça, c'est vrai que c'est de l'ancien euh, bébé. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'ai. Ma fille n'a jamais mis de, de, de tétine, mais voilà, je le prends avec moi au cas où. Mais jamais elle a mis de tétine. Euh, donc bref, ça c'est un sac magique. Je peux vous dire qu'il est magique. Pourquoi Alors déjà, pour les voyages, c'est l'idéal parce que vous pouvez le mettre en sac à dos. Euh, deuxièmement, euh, il est très très grand et ça prend pas mal de choses. Donc, ici pour vous dire à l'intérieur, euh, j'ai tellement de choses j'ai une petite trousse de toilette pour les filles, j'ai les couches, j'ai les lingettes, j'ai les tenues de rechange, que ce soit pour Cyrine ou pour Noor, euh, j'ai du, euh, du, du gel désinfectant, des mouchoirs jetables, enfin, il y a pas mal de choses. Il vient même avec un petit tapis pour l'anger bébé. Euh, avez le compartiment, ici vous pouvez mettre des biberons, ça tient chaud, puis vous avez les côtés, ici moi je mets, ça dépend, je mets parfois des petits jouets, des snacks, des bouteilles d'eau, peu importe, ça prend tout, je mets même mon portefeuille pour vous dire, je ne mets plus mes sacs à main, je ne mets que ça. Et ce qui est bien pour l'attacher euh, euh, sur, les... sur, sur la poussette, donc vous avez ça, et vous pouvez acheter séparément des petites hanches euh, sur Amazon, je vous mettrai le lien dans, dans la barre d'informations, que vous attachez sur, euh, sur votre poussette et ça a des crochets, voilà, vous mettez les crochets ici, hop, hop, et puis voilà, il est attaché à votre poussette vraiment nickel, c'est le meilleur pourquoi Parce que quand vous partez en voyage vous êtes à l'aéroport ou vous voulez prendre les transports en commun etc, vous avez envie d'avoir les mains libres, donc vous mettez sur votre dos, vous avez les mains libres, vous pouvez porter votre bébé, pousser votre poussette, ça dépend et je pense que c'est le meilleur, même niveau quali qualité, franchement rien à dire je, je le bourrais comme pas possible quand je partais en Algérie ou quand euh, j'allais en Turquie etc et, euh, il n'y a pas un fil qui a bougé. Franchement, topissime, rien à dire. Voilà. Euh, après, maintenant, il y a des articles que je ne peux pas vous montrer parce que je ne les ai pas actuellement, mais qui m'ont été très très utiles. Alors, il y a déjà euh, la baignoire et le plan allongé pour bébé que je mettais dans ma salle de bain, qui m'ont vraiment sauvé la vie, qui m'ont sauvé le dos, on va dire, euh, pour ne pas avoir mal au dos. Et surtout, si vous avez une petite salle de bain, donc c'est des choses avec, qui viennent avec des supports que vous placez au dessus de votre baignoire après vous pouvez les plier et le mettre de côté mais, si vous voulez utiliser votre baignoire mais maintenant si vous voulez doucher bébé ou lui donner son bain plutôt donc vous les posez sur, euh, sur votre baignoire et c'est standard parce que ça fit sur toutes les baignoires avec des ventouses etc franchement ils sont nickel c'est de la marque Goetheur, je les ai utilisés pour Cyrine ainsi que pour Nour et après quand Nour je ne rentrait plus dans la petite peignoire et maintenant qu'elle a grandi donc quand je lui donne son bain je, je lui enfile son peignoir et elle va s'habiller je vais l'habiller dans sa chambre j'en ai, j'en avais plus besoin donc je les ai vendus mais franchement c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup que je vous conseille à 10 000% puis il y a aussi le lit co -dodo. alors le lit co-dodo euh, magnifique contrairement à ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de mamans qui disent ah non il faut éviter il faut que bébé apprenne à dormir dans sa chambre etc croyez moi quand bébé a besoin de vous, a besoin de votre tendresse, de, de, de vous sentir près de lui n'hésitez pas à lui donner votre amour votre attention, votre affection, tout ce que vous avez, donnez-le à bébé donc euh, moi j'ai galéré avec Cyrine, au départ j'ai essayé de la mettre dans sa chambre, ça pleurait tout le temps etc et au final quand je l'ai mis dans notre lit euh, j'ai fini par comprendre qu'elle avait encore besoin de moi et de se sentir rassurée donc elle a dormi pendant longtemps dans notre lit jusqu'à presque ses 3 ans puis avec Nour, je me suis dit cette fois-ci avec Nour je vais prendre un lit Cododo que je vais coller à mon lit elle va dormir dans ma chambre, juste à côté de moi et puis moi quand je me réveille la nuit ça me permettra euh, voilà, de, de, de rester dans mon lit de ne pas me déplacer, etc. surtout quand on est fatigué vous comprenez ce que je dis, je sais euh, surtout les mamans qui, qui, qui ont déjà vécu ça alors j'ai choisi un lit co-dodo euh, celui de chez euh, Chico très bonne qualité avec, je vous ai fait une revue complète sur le lit Chico et j'ai gardé Nour dedans jusqu'à ses 6 mois environ jusqu'à ce qu'elle ne rentre plus dedans après j'ai ramené son lit dans ma chambre puis, on a déplacé son lit dans sa chambre et tout s'est fait naturellement. Euh, je n'ai pas senti qu'il y avait des difficultés. Elle aimait bien son lit aussi et après, quand je l'ai déplacé dans sa chambre, sans aucun problème, c'était très fluide. Donc, contrairement à ce qu'on vous dise, euh, bébé, il va s'habituer, il ne voudra pas dormir dans sa chambre, etc. Ne vous cassez pas la tête avec ça, euh, ça vaut vraiment pas le coup. Si, besoin, si bébé a vraiment besoin de vous, n'hésitez pas à le garder à côté sinon voilà quand il grandira il finira par aller dans sa chambre tout simplement voilà ça c'était euh, le lico dodo puis au final j'ai ce petit article à vous montrer c'est les, les chaises de ce style donc euh, vous voyez celle-là je sais plus c'est quelle marque euh, je sais plus ouais c'est une c'est une chaise Chico aussi, qui est démontable, donc on peut, on peut démonter ça, voilà, la petite tablette, je l'enlève. Et puis ça, je peux le plier, je peux plier carrément la chaise, je ne vais pas le faire maintenant devant vous. Euh, mais ce qui est bien avec ce genre de petite chaise, c'est que vous pouvez les prendre avec vous quand vous voyagez, vous allez en pique-nique, vous vous déplacez, vous allez au restaurant et vous pouvez la garder dans la voiture, au cas où le restaurant, ils n'ont pas de chaise bébé, etc., et euh, vous êtes sûr au moins que bébé, quand il... c'est l'heure de manger, eh ben, il s'assoit et il mange. Parce que parfois quand on va faire un pique-nique par exemple, bébé fait le tour, ne veut pas s'asseoir pour manger. Et donc du coup on a l'impression qu'il n'a pas du tout mangé. Donc Moi je prenais ça avec moi, je la mettais et voilà, quand elle est assise, elle est obligée de manger. Quoi. Elle ne peut pas s'amuser ou faire le tour, etc. Et puis aussi quand je voyage ou je pars chez ma belle-mère par exemple... Donc je fixe cette chaise là sur une chaise pour adultes et euh, elle est à notre hauteur avec nous à table, elle participe, elle mange et euh, c'est vraiment très bien. Comme ça quand on mange on est tous ensemble, je n'ai pas à garder un œil sur elle quand elle est à côté etc. Au moins je sais qu'elle est à côté de moi et qu'elle va manger en même temps que moi donc euh, voilà des chaises comme ça c'est très très bien ça existe dans plusieurs marques euh, plusieurs styles etc juste euh, faites en sorte de choisir la bonne celle là je crois que je l'ai eu pour une trentaine d'euros donc euh, c'est vraiment pas mal voilà je crois que j'ai fait le tour aujourd'hui je vous fais plein de gros bisous. Euh, N'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il y a des articles euh, bébés qui peuvent faciliter les vies de maman et qui vous sont vraiment utiles. Sinon, je vous ai déjà filmé plein d'épisodes euh, euh, maternité, bébé, etc. Je vous ai fait ma liste de naissance, etc. que vous pouvez télécharger. Enfin, il y a plein de choses. Je vous mettrai tout en détail dans la barre d'informations. N'hésitez pas à la checker. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao